coûte un test du polygraphe au détecteur de mensonge évidemment quand on songe à faire un test du polygraphe une des premières questions qu'on se pose est quel est le coût du service chaque professionnel peut avoir une différente structure tarifaire aussi dépendant des pays les prix peuvent différer il peut y avoir une différence entre prix parce que le, les coûts où les prix qui sont gérés dans un pays peuvent être différents d'un pays à l'autre. Mais normalement, les variables qui définissent le coût d'un test ou d'un service du test du polygraphe sont les suivantes. En premier lieu, quel est le type de test qui doit être effectué C'est-à-dire, quel est le cas qu'il faut analyser Est-ce un cas d'infidélité Un vol L'arsin Peut-être un test de ressources humaines, agression sexuelle, un cas criminel. En deuxième lieu, combien de tests doivent être effectués Est-ce un seul test Plusieurs tests. Est-ce que le service peut être fourni dans une journée Ou est-ce qu'il faut euh, plusieurs journées pour pouvoir vraiment terminer le service En troisième lieu, où doivent être faits euh, fait les tests est-ce que le test ou les tests seront faits dans les bureaux du professionnel Ou est-ce qu'il faut qu'il se déplace ou elle se déplace Doit-il voyager Donc tout ça va avoir une incidence, va influencer le prix final du service. Mais ayant cette information, le professionnel peut vous donner vraiment une valeur exacte. Donc quand vous vous informez sur le prix du service ou le coût du service... N'oubliez pas de donner là, les informations suivantes. En numéro 1, quel est le cas analysé Numéro 2, combien de tests doivent être faits Et en troisième lieu, quel est le local où, le test, où les tests doivent être faits Est-ce dans les bureaux du professionnel ou est-ce qu'il faut qu'il voyage ou il faut qu'il se déplace pour faire les tests En donnant cette information, le professionnel pourra vous donner.